Risque zéro, surtout l'hiver. La grippe est un enjeu de santé publique clairement identifié par les Français. 95% pensent que cette maladie peut être grave. 94% savent qu'elle constitue une cause de décès. 34% se font vacciner à cause du risque de mortalité. Et 29% estiment que le vaccin permet une protection collective, notamment des personnes les plus vulnérables. Le saviez-vous Il faut 1 à 4 jours pour que les symptômes de la grippe apparaissent après la contamination. Plus de 3 millions de personnes sont touchées par la grippe chaque année. Pour la saison 2018-2019, la couverture vaccinale de la grippe en France a été de 29,7% pour les moins de 65 ans et de 51% pour les plus de 65 ans. L'épidémie de grippe a été de courte durée cette saison, elle a duré 8 semaines. Le vaccin contre la grippe n'est efficace que deux à 3 semaines après la vaccination.